Nous allons pouvoir commencer donc aujourd'hui je vous accueille pour une mini formation facebook l'essentiel de votre réussite je vais vous expliquer comment moi je suis arrivée à ça euh, et comment je l'utilise et comment vous allez pouvoir l'utiliser je ne vais pas m'avancer sur tous les diapositives on va vraiment essayer de garder le rythme des diapositives alors déjà on va vraiment parler euh, chiffres aujourd'hui on va parler stratégie donc je vais vous inviter pour cette formation à vous installer confortablement à bloquer tout ce qui est distraction si vous avez la famille, les enfants bah faites leur au revoir et allez quelque part où c'est tranquille euh, poussez votre téléphone un petit peu plus loin, je vous dis on en a pour une heure. Donc voilà, prenez ce temps pour vous. Prenez également votre cahier d'exercice. Normalement, vous l'avez déjà imprimé. Prenez également quelque chose à boire ou à manger. Personnellement, j'ai toujours un petit thé euh, à côté de moi. Et ensuite, euh, pose, notez vos questions. Ben là, encore plus que d'habitude, notez vos questions et si vous en avez, vous me les enverrez tout simplement par mail à la fin de la, de la présentation, à la fin de la formation ou alors bah, vous prenez, prenez un rendez-vous avec moi et on verra ces questions à ce moment-là. Alors, comment avoir des clients grâce à Facebook Je sais que c'est une question que vous vous posez beaucoup et je vais vous donner tout simplement les étapes. La première étape, c'est tout simplement de choisir le nom d'une page Facebook et ensuite de créer cette page Facebook de remplir correctement les paramètres de la page Facebook, ensuite de préparer du contenu en rapport avec son personal branding, ensuite de poster tous les jours du contenu, de rester en interaction avec vos clients, c'est-à-dire vos prospects, c'est-à-dire de votre audience, répondre aux commentaires, essayer de créer du contenu en rapport avec leurs demandes, etc. Ça, c'est ce que normalement vous savez aujourd'hui et que normalement vous appliquez tous aujourd'hui normalement parce que aujourd'hui vous appliquez tous plus ou moins ces stratégies n'est ce pas mais si vous appliquez toutes ces stratégies alors pourquoi vous êtes là aujourd'hui et eh bien c'est ce que nous allons voir dans cette formation comment qu'est ce qui fait que ça ne fonctionne pas comme on voudrait on va tout voir en détail Aujourd'hui, vous devez vous sentir dans trois situations. Soit vous êtes enthousiaste, soit vous êtes motivé, soit vous êtes intrigué. Qu'est-ce qu'elle nous propose la dame Alors comment vous vous sentez là Vous êtes enthousiaste parce que vous allez enfin pouvoir améliorer votre Facebook. Vous êtes motivé, prêt à tout implémenter jusqu'au plus, jusqu plus petit conseil pour utiliser Facebook à son plein potentiel ou bien vous êtes intrigué, vous maîtrisez plutôt bien Facebook mais vous voulez voir si vous pouvez en apprendre plus. Il y a des gens parmi vous qui, me, qui ne me connaissent peut-être pas. Et bien moi c'est Izzy Catala, euh, je suis consultante en personal branding et en inbound marketing. Euh, on appelle ça également internet stratégiste. Euh, donc j'ai passé plusieurs années dans, dans le monde de l'immobilier où j'étais dans une entreprise que j'adorais, avec des clients que j'adorais, avec des patrons et des collègues que j'adorais. Je vous assure, véridique, je suis partie en pleurant de cette entreprise. Euh, et J'ai voulu, parce que je suis maman solo et si vous connaissez un peu ce type de situation, eh bien vous savez que quand on est maman solo, on a un seul salaire pour s'occuper de ses enfants. En l'occurrence, moi j'ai deux filles. Euh, et c'était vraiment vraiment difficile tous les mois Donc j'ai décidé de monter mon entreprise pour avoir plus de clients Et au début, très sincèrement, j'ai sûrement fait comme vous Et eh bien j'ai galéré Vous voyez ici, c'est mon premier logo C'est ma première tenue Oui j'avais une frange, on ne me juge pas euh, Vous voyez ici une vue de ma, de ma page Youtube Vous voyez un abonné Je suis sûre que c'était moi l'abonné, hein. je rigole pas hein. euh, Un abonné et une vue donc euh, j'ai commencé au début comme vous, de zéro. Et je peux vous assurer que les premiers mois n'ont pas été faciles du tout. Euh, les six premiers mois de mon activité, j'ai appliqué tout ce qu'on m'a appris. Euh, sachant que vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai un BTS développement web. Donc j'ai quand même quelques facilités avec la technique. Eh bien non, ça n'a pas été facile. Les six premiers mois... Euh, mon premier client, c'était une brasserie euh, qui se trouve à Montpellier, Eh bien mon premier client ne m'a jamais payé parce qu'en fait il a fait faillite. Je l'ai eu au mois de décembre, j'ai ouvert mon entreprise en novembre, je l'ai eu au mois de décembre et en fait en janvier il a déposé la faillite, il ne m'a jamais payé. Ma deuxième cliente, euh, mes deux deuxièmes clientes qui ne se connaissaient pas du tout euh, m'ont engagé pour que je crée leur site internet, j'avais fait vraiment des tarifs très bas. Pour avoir des témoignages. Mon premier site c'était 300 euros, mon deuxième site c'était 600 euros. Eh et bien la première a arrêté pour des raisons financières, elle avait un souci de vie. Et la deuxième a payé le premier versement et ensuite a disparu. Je rigole pas. Elle n'a jamais plus répondu à rien. Euh, ensuite j'ai eu une cliente quelques mois plus tard euh, qui m'ont pris deux prestations à 1000 euros. Donc voilà, autant vous dire que sur les six premiers mois de mon activité professionnelle, j'avais gagné à peine 2500 euros. Euh, sachant que avec ça j'ai engagé ma famille, mon conjoint, je leur ai dit vous inquiétez pas, faites moi confiance, ça va marcher et ça n'a pas été le cas. Euh, début d'année, euh, le 1er mai, jour de l'anniversaire de ma maman, et eh bien j'apprends que j'ai un problème de santé, certains d'entre vous le savent peut-être, en tout cas aujourd'hui j'en parle beaucoup moins qui fait qu'en fait j'ai dû vraiment, vraiment, vraiment me poser les bonnes questions sur mon activité. Est-ce que j'arrête Alors très sincèrement, je pouvais arrêter. Hein. Euh, suite au problème de santé que j'avais, personne ne m'aurait rien dit, personne ne m'aurait jugé, euh, mais j'ai pas voulu. Par contre, suite à ce problème de santé, il fallait que j'optimise mon, euh, mon mode de vie euh, et surtout mon mode de travail. Donc j'ai dû mettre en place des stratégies, j'ai travaillé mon personal branding pendant un mois, et ensuite j'ai créé un groupe Facebook et j'ai fait des live Facebook, j'ai mis toute mon énergie dans Facebook. Au cours de tout ce parcours euh, entre mes live Facebook, etc., j'ai rencontré des gens, des gens qui sont euh, extraordinaires. J'ai euh, toutes les personnes que vous voyez là, excepté ma grand-mère, mon conjoint, mes filles et mes parents. Oui, ils sont sur ces photos parce qu'ils comptent énormément pour moi. Euh, tous ces gens-là. Certains sont des amis que je ne connaissais pas avant. Et toutes ces personnes m'ont aidé dans ma transformation. Toutes ces personnes m'ont aidé à devenir la personne que je suis. Mais, je vous le redis, il y a une chose que je peux vous assurer, c'est que je n'ai jamais tourné le dos à Facebook. J'ai toujours tout fait sur Facebook. Et vraiment aujourd'hui... Euh... Et donc, aujourd'hui, je vous ai dit, j'ai préparé les slides. Et en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui ressort de, de cette fidélité à Facebook Et évidemment, du fait que j'ai bien organisé tout au, tout au niveau du personal branding, et bien, il en ressort que mon entreprise, aujourd'hui, eh bien, c'est quand même... Un petit succès, un beau succès, on va dire ça comme ça. Donc j'ai ma société euh, Easy Catala, ma société principale de consulting, euh, formation, accompagnement à la réussite depuis 2017. Depuis 2019, euh, je suis conférencière. Euh, la, la première conférence que j'ai faite c'était au village Baïséa à Montpellier Entre temps j'ai été contactée par d'autres personnes toujours grâce à ma page Facebook Et à mes vidéos sur Youtube qui sont aussi sur ma page Facebook euh, En janvier de cette année j'ai ouvert un centre de formation Et je suis labellisée Calliope depuis le mois de mai Alors ça c'est la galère hein, par contre <rire> Mais je l'ai fait moi-même hein, qu'on soit d'accord Je me suis fait accompagner mais je l'ai fait toute seule euh, cet été j'ai été contactée par l'EFAP qui est une, euh, est une école qui est partenaire avec 87 écoles dans le monde Ils ont 8 écoles ou 10 écoles en France, c'est une énorme école euh, qualitative Pas énorme en, en nombre d'élèves mais c'est une école qui vise l'excellence Et donc j'ai été contactée par Nathalie qui euh, lancé un MBA en... Euh, en presse et communication et qui m'a demandé d'intervenir en tant que professeur en personal branding et en e-influence. J'ai commencé le 1er octobre, euh, autant vous dire je suis plutôt fière. D'ailleurs la photo, que vous voyez où il y a le cheval devant, le pégase, et eh bien c'est justement devant cette école, c'est une école artistique et, euh, et ça, c'était donc au mois d'octobre. Donc vraiment, vraiment, très fière de ça. Et euh, bientôt, je suis en train de travailler sur l'ouverture d'une agence digitale, c'est-à-dire où on fera des sites Internet, publicité, etc. Mais ça, c'est cours. Donc autant vous dire que si aujourd'hui je vous parle de Facebook et que je vous dis que c'est l'essentiel à votre réussite je peux vous assurer que c'est vrai parce que c'est ce que je fais. Je n'ai jamais mis un centime à Linkedin, je ne vais quasiment jamais sur Linkedin euh, j'adore Instagram mais euh, j'utilise pas Instagram ou si j'utilise c'est par Facebook voilà, autant vous dire que voilà, pour moi Facebook c'est l'essentiel de votre réussite et je vais vraiment essayer de vous expliquer pourquoi aujourd'hui. Alors pourquoi vous, devez être sur... Pourquoi vous devez être et maîtriser absolument Facebook en 2023 Eh bien, tout simplement, c'est les chiffres qui parlent le mieux. Euh, les chiffres parlent mieux que les mots. Donc, je vais vous parler de chiffres qui sont sortis cette année. Alors, vous voyez ici, le top 10 des réseaux sociaux dans le monde en 2021, eux, ils avaient mis donc le, le top 10, dans le, vous voyez que Facebook était deuxième, YouTube est premier. Alors, pour moi, YouTube n'est pas un réseau social. Pour moi, YouTube est un moteur de recherche. Mais... Vous voyez que en 2021 youtube était le numéro 1 et facebook était le numéro 2 et bien figurez vous qu'en 2022 ça a changé c'est facebook qui est passé euh, le réseau social le plus utilisé euh, dans le monde ensuite ici euh, ce sont les prévisions publicitaires des plateformes sociales pour 2022 et là, vous voyez qu'effectivement, numéro un, c'est Google hein, avec YouTube. YouTube, c'est une toute petite partie. Mais vous pouvez voir que les statistiques disent que 75 milliards de, de, dollars, 75 milliards de dollars vont être attribués à Facebook et Instagram, sachant qu'Instagram est à Facebook. Hein, il appartient à Facebook. Et donc, dites-vous que si tout cet argent est mis sur Facebook et sur Instagram, c'est tout simplement que les entreprises croient en Facebook et en Instagram. Et vous voyez que tout le reste, c'est bien après. Donc aujourd'hui, les entreprises vous démontrent, enfin les statistiques en tout cas, parce que c'était des prévisionnels sur celle-ci, donc ça c'est pour 2022, que les entreprises vont mettre une très grosse partie de leur budget sur Facebook. Ici, ce c'est les évolutions euh, des utilisateurs depuis de, entre 2008 jusqu'à 2022. La statistique euh, que vous voyez ici date du mois d'août de cette année. Donc, autant vous dire qu'elle est vraiment très récente. Et vous voyez que Facebook a toujours été numéro 1 et sera toujours numéro 1. Et j'y crois énormément malgré tout ce que vous pouvez entendre dans les journaux. Alors, vous, vous allez me dire, mais oui, Izzy, tu nous dis que Facebook est numéro 1. Mais nous, c'est n'est pas ce qu'on entend. Nous, tout le monde nous dit il faut être sur TikTok. Ouh là là, il faut vite être sur TikTok. Tout le monde est sur TikTok. Facebook, c'est vieux. Facebook, ce n'est pas à la page. Et c'est ce qu'on voit également ici, que TikTok a une très très belle avancée depuis, euh, depuis quelques années, depuis 2018 en l'occurrence. Et ici, quand on regarde le, la répartition par temps sur les réseaux sociaux et sur les messageries euh, en minutes, hein, on voit que les, les gens passent plus de temps sur Snapchat plus de temps sur TikTok et euh, Facebook vient après. Ou alors, si on dans les 45 minutes par jour, Facebook est là, mais il est toujours après. Et donc, vous allez me dire, mais Izzy, pourquoi tu nous parles de Facebook et Facebook, c'est euh, comment désuet, ce n'est plus d'actualité. Et bien, si vous avez vu la vidéo que j'ai passée il y a quelques semaines, eh bien, la réponse, c'est tout simplement dans votre audience. Oui, effectivement, aujourd'hui, TikTok... Et Snapchat, on le voit en poupe. Ils sont énormément regardés, mais par les 15-24 ans. Quand on regarde dans les chiffres, les chiffres qui sont statistiques Alors, je vous dis, on parle d'une présence en 2021. On n'a pas encore les statistiques de 2022 sur ça, puisque évidemment, ce sont des statistiques annuelles. et eh bien, vous voyez que pour les 15-24 ans, ils sont sur Snapchat et sur Instagram. Mais par contre, les 25-49 ans sont plus sur Facebook. Et les 50 ans, et eh bien, ils sont sur Facebook. Donc, la question réelle à vous poser pour savoir quel moteur de... Quel réseau social vous devez utiliser aujourd'hui C'est tout simplement quel est l'âge de votre client idéal Est-ce que votre client idéal entre 15 et 24 ans Est-ce que votre client idéal entre 25 et 49 ans Ou est-ce que votre client idéal a plus de 50 ans Et en fonction de ça, et eh bien tout simplement, vous allez pouvoir déterminer le, le réseau social sur lequel vous allez pouvoir choisir de mettre toute votre énergie. On ne développe jamais deux réseaux sociaux en même temps, sauf s'il y a deux personnes différentes. Sinon, je vous assure que c'est borderline. Hein. Donc, demandez-vous quel est votre client idéal. Quel âge a-t-il Pour ma part, mon client idéal a entre 25 et 49 ans. Est-ce que ça veut dire que tous mes clients ont cet âge-là Non. J'ai des clients qui ont plus de 50 ans et j'ai une cliente qui a moins de 24 ans. Mais la plupart de mes clientes sont entre 25 et 49 ans. Donc, je suis sur Facebook. Je vous ai parlé euh, dans la ce qu'on devait voir aujourd'hui, donc je vais vous parler des 5 erreurs que font euh, la plupart des entrepreneurs débutants sur les réseaux sociaux. Et comme je vous le dis, c'est pas vraiment votre faute parce qu'en fait, euh, comment vous dire, c'est ce qu'on ce qu vous dit de faire. C'est ce qu'on vous dit de faire, c'est ce que vous allez trouver sur les réseaux sociaux. Et aussi il y a une partie, on va le voir, je vais rentrer dans le détail, vous allez comprendre. Donc, les 5 erreurs que font les entrepreneurs débutants sur Facebook. Et quand je dis débutants, on va dire que c'est jusqu'à moins de 10 000. Et vous verrez tout à l'heure que j'ai les chiffres hein, des personnes qui se sont inscrites à cette formation. Et il n'y en a pas beaucoup qui ont plus de 10 000. Donc, la première erreur que vous faites, peut-être, parce que peut-être que vous en faites qu'une sur les 5, peut-être que vous faites les 5, eh bien, c'est la peur de déranger. Vous avez peur de trop poster et de déranger vos futurs clients. Ce qu'il y a, c'est que lorsque vous partagez du contenu sur les réseaux sociaux, on parle bien d'une page professionnelle, hein, pas d'une page avec des amis, vous partagez du contenu, de votre expertise, intéressant, et donc, cela doit intéresser votre client. Si les gens quittent la page, ou si ça les saoule, eh bien c'est tout simplement que ce ne sont pas vos futurs clients. Parce qu'ils ne sont pas réellement intéressés par votre contenu. Donc, laissez-les partir. Vos vrais clients n'auront pas peur d'être dérangés. Parce qu'ils recherchent les informations que vous êtes en train de leur donner. Donc, n'ayez pas peur de déranger. La deuxième chose, parlez de vous. Oh maman. Là, on est sur un sujet important. Easy, je parle de moi sur mes réseaux sociaux. Je t'assure que je partage mon personal branding. Alors, ça, je mets des photos de moi, Easy. Oui, mais ne postez pas votre vie. Vous n'êtes pas influenceur, vous êtes entrepreneur. Qu'est-ce qui intéresse le plus des gens Qu'est-ce qui intéresse le plus vos clients Eux. Donc, comment ce qui intéresse le plus vos clients, c'est comment, euh, ce le comment vous allez pouvoir les aider. Donc, si vous parlez de vous, du style, j'ai mangé une choucroute, euh, du style, j'ai... Euh, j'ai acheté une paire de chaussures, oui, je sais, je partage sur Instagram des fois quand j'achète des chaussures. Si vous parlez que de vous, de votre vie, cela ne va pas intéresser votre audience. Ce qu'il faut, c'est avoir une communication qui est alignée entre vous, votre... il faut parler des parties de vous, qui parlent de votre produit à votre audience. Et ça, c'est trois. C'est le personal branding. Donc, ne partagez que des éléments de votre vie en rapport avec votre entreprise 3 ne pas avoir de stratégie une stratégie c'est pas euh, oui je vais avoir des likes, je vais avoir des commentaires on n'est pas influenceur. Hein. une stratégie c'est qu'est ce que je vends qu'est ce que je mets en place pour vendre vous êtes une entreprise personne ne sera surpris de vous voir parler de vos offres c'est normal c'est tout à fait normal et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si ça dérange, c'est que ce ne sont pas vos clients idéaux, ils n'achèteront pas. Une stratégie, c'est qu'est-ce que je vends ce mois-ci et qu'est-ce que je mets en place comme contenu de qualité qui va me permettre d'avoir des ventes. Voilà, c'est ça une stratégie. C'est pas, je vais faire des likes en maillot de bain devant la superbe plage à la Dubaï. Le Dubaï est très très bien quand même, hein. 4. le manque d'organisation. Ça aussi, ce que j'appelle la méthode pompier. Vous savez, oh, vite, j'ai pas posté aujourd'hui. Oh le manque d'organisation. On, de... on, ne... on ne parle pas de poster tous les jours, mais on parle de poster un jour 30 postes. Mais, pour... ah, mais ça ne peut pas se faire si vous n'avez pas de stratégie. Numéro 1, vous déterminez quelle est votre stratégie, qu'est-ce que vous allez vendre. Et par rapport à ce que vous allez vendre, vous allez créer un ensemble de posts, de vidéos, de lives que vous allez planifier sur un mois. Vous allez créer le contenu. On l'a testé... Euh, euh, C'était quand Il y a trois semaines avec des clients. Alors, ils étaient débutants au niveau des, des réseaux sociaux. Mais en une journée, on avait déjà vu pas mal. En fait, je les ai formés, donc ça n'a pas pris toute la journée. La partie création n'a pas pris toute la journée. Mais normalement, en une journée... Une journée top chrono. Vous, vous levez le matin, vous décidez ce que vous allez vendre, vous créez vos posts, vos sujets de vidéo, vos sujets de live, vous postez. Et vous avez un mois de contenu de programmer. Organisez-vous. Et enfin, la dernière, c'est trop réfléchir. Il faut faire des tests. Et si vous vous demandez, euh, pendant que vous réfléchissez, si vous avez la bonne stratégie, d'autres gagnent de l'argent et se positionnent en tant qu'experts. Et ça, je l'ai vécu moi-même. Il y a des programmes que je il y a un programme, par exemple, que je réfléchissais depuis euh, une façon de lancer un programme et, et j'étais vraiment en train de me dire « Est-ce que je le fais Est-ce que je le fais Est-ce que, Est que je le fais ?» Et j'en parle à une personne que je connais euh, et je me dis « Est-ce que je le fais Est-ce que je le fais Est-ce que je le fais ?» ben elle l'a fait Elle l'a lancé de la façon dont je voulais le faire. Et elle a fait un très beau lancement. Et elle a raison, vraiment, je lui ai envoyé un message pour la féliciter. Pendant que vous réfléchissez à est ce que c'est la bonne solution, il y en a d'autres qui gagnent de l'argent. Donc arrêtez de, de trop réfléchir, faites quelque chose, voyez les résultats et postez tous les jours. Il y aura des posts qui vont cartonner, il y aura des posts qui vont moins bien marcher. Et puis, de toute façon, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle des postes de fond et des postes de forme. Les postes de fond, c'est juste pour poster tous les jours. On ne peut pas tout le temps passer 40 minutes sur un poste. Et puis, je vous assure que les postes sur lesquels j'ai passé 40 minutes, généralement, ont fait beaucoup moins de résultats que beaucoup d'autres. Donc, voici les 5 erreurs que, eh bien, justement, euh, la plupart des créateurs font. Euh, la, la plupart des, des entrepreneurs qui débutent sur Facebook. Et ce que je peux vous proposer, si vous voulez, c'est comme normalement certains d'entre vous, vous m'envoyez des mails. N'hésitez pas à me dire quelle est justement, euh, quelles sont justement les erreurs que vous faites et que vous allez corriger dès maintenant. Parce que maintenant, quand on sait, on le sait. Dans le cahier d'exercice, je vous ai mis une petite citation. J'adore faire des citations, j'en fais moi-même à peu près une fois par mois. Je me fais une affiche et sur laquelle il y a une citation. Euh, par exemple, pour moi, ce mois-ci, c'est « euh, Tu réussiras si tu es visible. » Chaque mois, je me crée une citation avec un visuel que j'affiche. Eh bien, je vous ai créé celui-ci. Vous l'avez dans le cahier d'exercice. « Il ne suffit pas de savoir qu'il faut faire un changement. Tu dois trouver le courage de le faire. » C'est une citation de Robert Kiyosaki. Euh, normalement, vous avez eu l'occasion de, de lire ses livres. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à lire « Père riche, père pauvre euh, » qui se livre vraiment, vraiment très, très facilement. Euh, c'est un livre que j'offre énormément et euh, aujourd'hui je sais que vous êtes un entrepreneur je sais que euh, vous avez des projets des rêves et que ça n'avance pas comme vous voulez la conjoncture fait que les gens sont dans leur peur je suis d'accord et c'est vrai, hein. vraiment on a tous ces, ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe au niveau de l'état ce qui se passe au niveau de, de l'immigration ce qui se passe au niveau de la guerre en Ukraine ce qui se passe au niveau de beaucoup de choses mais, à un moment, regardez votre vie, regardez ce que vous voulez changer et ayez le courage de passer à l'action. C'est dur, mais a... c'est vraiment qu'en passant à l'action que vous allez le faire. Je vous ai montré cinq erreurs à ne pas faire, et maintenant je vais vous partager actions à mettre en place et je vous invite vraiment à les mettre en place dès la fin de la formation pour multiplier vos vos, vos conversions quand on parle de conversion on parle de likes, de commentaires, et bien sûr de personnes qui vont s'inscrire à votre liste mail parce que je vous rappelle vous n'êtes pas propriétaire de Facebook, Facebook a le loisir de pouvoir vous... vous éjecter, de supprimer votre page du jour au lendemain donc il faut absolument que vous pensiez euh, à mettre des systèmes de captation de mails, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, ça pourrait être le sujet d'une autre mini-formation. Donc, quatre actions à mettre en place. La première, je vous en ai parlé tout à l'heure, définissez votre personal branding et, et créez toujours du contenu aligné avec votre personal branding. Quand on est chef d'entreprise, qu'est-ce que c'est le personal branding C'est trois éléments, vous, votre produit, votre client. Quelle communication va parler de vous, à vos clients, de vos produits Quelle communication va parler de votre produit en parlant de vous, à vos clients Et essayez d'avoir toujours cette gymnastique de vous demander « Est-ce que ce contenu parle de moi, de, à mon client, de mon produit ?» D'accord Ça peut être aussi simple que de partager une statistique et de donner votre avis par rapport à ce que vous avez testé. Ça peut être une citation qui parle de votre produit, par exemple sur la confiance en soi, par exemple sur la santé. Mais faites toujours en sorte que ce soit vous qui expliquez ce que vous faites et que ça parle de votre produit à votre audience. Ça peut vous sembler compliqué, mais je vous assure que c'est juste une gymnastique à mettre en place. Deuxième chose, analysez la concurrence. Non, ce n'est pas de l'espionnage un expert, sait ce que le marché propose et fait mieux. On ne peut pas faire mieux de quelque chose qu'on ne sait pas. Regardez les postes, les séminaires, les offres en France et à l'étranger. Je ne vous demande pas de copier, je vous demande de faire mieux. Toujours faire mieux, toujours proposer plus. Pourquoi Parce que vous êtes le meilleur des meilleurs des meilleurs et vous devez le démontrer. Et pour être le meilleur des meilleurs des meilleurs, eh bien, tout simplement, il faut savoir ce que font les autres. Vous avez dans Facebook une application qui vous permet de mettre euh, des personnes, ça s'appelle du benchmarking, si ma mémoire est bonne, elle est dans la partie statistique euh, sur MetaBalise, euh, sur MetaBalise, <rire> sur MetaFacebook. Euh, eh bien, vous allez pouvoir mettre des personnes à suivre, regarder s'il y a des moments où ils vont plus réussir, qu'est-ce qui va fonctionner, les interactions, les événements, les webinaires qu'ils vont faire. Et inspirez-vous. C'est n'est pas... Mal euh, Quand on parle de Ford, Renault euh, C'est juste des voitures En plus je confonds les voitures, je ne suis pas très douée en voiture euh, Ce sont plein de voitures Par contre quand vous devez acheter une Clio euh, Dans votre tête vous n'allez pas acheter une, une grosse Mercedes Ou vous n'allez pas acheter une Ferrari Oui à la base c'est toutes des voitures Mais certains font du bas de gamme Et ça fonctionne aussi Certains font du milieu de gamme Et certains font du haut de gamme Choisissez votre positionnement et faites mieux que vos concurrents, toujours. Troisième chose, suivez vos chiffres quotidiennement. Je vous assure que même après 5 ans d'activité, j'ai toujours un, un tableau Excel où je marque les statistiques de Facebook, Instagram, Youtube et de mon site internet. Tous les jours, il arrive, ce que j'oublie quelquefois fois, mais... Tous les jours. Pourquoi Parce que ce que vous ne voyez pas, en fait, quand vous avez une vision globale sans suivre, c'est les petits changements. Les 2%, 3%, 5% d'augmentation que vous pouvez avoir en visibilité, en interaction ou en ajout sur votre page. Vous, vous allez chercher peut-être des choses un peu plus « waouh !» Mais vous verrez qu'il vaut mieux avoir une progression constante de quelques 0,1, 0,5 tous les jours qu'avoir une progression de euh, 200% et ensuite repartir à zéro parce qu'on n'a pas compris pourquoi on avait mis ça en place et pourquoi ça a fonctionné comme ça. Donc faites un tableau, marquez tous vos chiffres dessus et tous les jours allez les regarder. Je vous assure que c'est satisfaisant. Bien maintenant on va passer à vos réponses. Lorsque vous êtes rentré euh, dans cette formation, je vous ai posé quelques questions, je vous invite à faire la même chose avec votre audience. Et il y avait deux questions. La première, c'est pourquoi aujourd'hui vous voulez développer votre Facebook professionnel Et là, effectivement, ce qu'on voit le plus, c'est « je veux transformer mes abonnés en clients ». Ce qui veut dire qu'actuellement, vous avez une page qui fonctionne, vous avez des abonnés, mais que la conversion est difficile. Donc, ce qui ressort le plus de ça, euh, je veux faire de la publicité payante. Effectivement, il y a plein de gens qui ne veulent pas faire de la publicité payante. Et c'est votre droit. Euh, ensuite, je sais que Facebook est un bon réseau, mais je n'y arrive pas. Effectivement, Facebook a ses propres règles. Et ensuite, je veux plus d'abonnés à ma page. Ça aussi. Euh, bref, ça, en général, ce sont les principales raisons pour lesquelles on me contacte. Euh, aussi bien pour les accompagnements que pour les formations. Mais... J'ai pu justement le vérifier avec vos inscriptions. Donc ça, ce sont vos réelles attentes. Ensuite, une autre question qui était très très importante, c'était tout simplement combien vous avez d'abonnés. Effectivement, en fonction du nombre d'abonnés que vous avez, eh bien, il est plus facile de mettre en place certaines choses que quand on a... Euh, en fait, quand on n'a pas beaucoup d'abonnés, on doit mettre en place certaines choses. Et quand on a beaucoup d'abonnés, on doit mettre en place d'autres choses. Surtout quand on a plus, plus de 1000, je dirais même plus de, plus de 10 000 abonnés, euh, même plus de 5000. Eh bien, on a déjà des retours, on a des statistiques qui nous permettent de, de mettre en place beaucoup mieux des choses. Tandis que comme là, vous voyez, il y a moins de 100 abonnés, on est à 47%. Eh bien, c'est difficile. Je vous assure que le début, c'est le plus dur. Hein. Parce que vous allez mettre en place des choses et les statistiques sont très faibles. Et c'est ça, la principale problématique, c'est les statistiques. Parce que Facebook, son grand point fort, c'est les stats. Et aussi, son grand point fort à Facebook, c'est qu'il va être capable de montrer ce que vous faites à des personnes similaires aux personnes qui likent déjà. Mais si vous n'avez pas beaucoup de likes, il ne peut pas vous montrer à d'autres personnes. Mais on peut très bien aider Facebook. En fait, en, euh, donc la partie formation s'arrête là. La partie formation que je vous ai, vous offrir, s'arrête là. Déjà avec ça, vous allez pouvoir... Vraiment mettre en place beaucoup de choses. Euh, mais avec les statistiques que vous m'avez fournies, eh j'ai eu envie de vous proposer quelque chose euh, pour ceux qui désirent aller plus loin. Pour les autres, vous avez déjà pas mal de contenu. Mais ceux qui désirent vraiment euh, avancer plus vite, plus fort, maintenant, je vous propose quelque chose. Alors ce quelque chose, et bien sûr, rentre dans le cadre Calliope. Et en fonction de certaines personnes, rend dans le cadre formation, dans le cadre CPF. Donc ça, ça va être... Euh, on pourra définir ça pendant un échange. Donc si ce que je vais vous proposer juste après vous intéresse et que vous souhaitez faire financer votre formation, je vais vous présenter une formation, et eh bien tout simplement, il faudra prendre un rendez-vous avec moi qu'on puisse déterminer si cette formation est finançable, soit par votre OPCO, soit par euh, votre CPF voulais vous présenter aujourd'hui, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, et eh bien c'est Énergis ton Facebook. C'est une formation que j'ai euh, créée en 2020 et euh, sur laquelle j'ai eu beaucoup de résultats positifs. J'avais arrêté d'en parler puisque euh, les algorithmes ont énormément changé. Mais maintenant que je me retrouve plus à l'aise avec Facebook et que mes résultats reviennent, eh bien, tout simplement, j'ai envie de vous proposer Énergise ton Facebook. Alors, Énergise ton Facebook, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est une formation euh, qui se divise en 5 modules. Donc, vous voyez, c'est une formation qui est plutôt courte, 5 modules, 5 semaines. La première, eh bien, on va préparer la parfaite page de vente, de la parfaite page Facebook, parce que il faut tout simplement respecter les algorithmes. Et ça se prépare, parce que Facebook attend certaines choses de vous qui sont absolument essentielles. Donc on prépare la création d'une page Facebook. Et si vous avez déjà une page Facebook, eh bien je peux vous assurer que c'est toujours très très très intéressant, satisfaisant, et vous aurez énormément de résultats en repréparant une nouvelle page Facebook, voir toutes les erreurs que vous avez potentiellement fait. Le deuxième module, donc la deuxième semaine, ce sera de créer la parfaite page Facebook, celle qui répond aux algorithmes de Facebook et aux attentes de Facebook qui ne sont pas réellement correctement expliquées, mais vous verrez, je vais tout vous détailler dans ce module-là. Ensuite, la partie 3, le module 3, c'est animer parfaitement une page Facebook. Poster, c'est bien. Faire des posts qui convertissent, c'est mieux, et ça, s'apprend. prend. C'est pas compliqué, c'est comme tout, tout s'apprend. Et là, c'est ce qu'on va voir dans ce module-là. Ensuite, le module 4, on va passer à la publicité. Je vais vous expliquer comment, euh, déjà dans un premier temps, avoir plus de euh, « j'aime » sur votre page, plus, plus, plus d'interactions et enfin plus de « vent » parce que ça se fait dans ces trois étapes-là. Et donc, vous allez voir, on va faire du pas à pas à ce niveau-là. Vous avez tout dans le module 4. Et le module 5, et eh bien tout simplement, je vais vous apprendre à suivre, dupliquer, exposer vos objectifs. On va parler chiffres, on va parler analyse, on va regarder ce que vous avez fait, qu'est-ce qui a fonctionné, pas marché, qu'est-ce qu'on duplique, qu'est-ce qu'on augmente, qu'est-ce qu'on fait de mieux et qu'est-ce qu'on arrête. Donc ça, c'est euh, une formation j'ai regardé en fait ce qui se faisait sur le CPF. Donc euh, pour être sûr d'avoir... Euh, je suis pas. En fait, aujourd'hui, euh, j'ai un centre de formation, mais que je n'utilise que pour mes clients qui me contactent. Là, c'est la première formation de groupe que je lance avec ma société. Donc, j'ai regardé ce type de formation qui existait sur le CPF, plus ou moins équivalente, parce qu'en général, pour le prix, je vais vous indiquer, il n'y a pas la partie publicité. En général, il y a deux jours pour la partie Facebook et une autre journée, une ou deux journées pour la partie publicité. Mais bref. Je suis partie sur une formation de deux jours et en général, sur tout ce qui est euh, CPF et OPCO, on est à peu près à 1500 euros la journée, plus ou moins entre 1200 et 1800. Donc j'ai fait une petite moyenne un peu sympathique de 1497 euros. Ce n'est pas du tout le prix euh, dont je vais vous parler tout à l'heure. Pourquoi Parce que c'est une formation qui est en ligne, c'est une formation que j'ai déjà faite. Et euh, je vais vous expliquer. Donc cette formation, je vous l'ai dit, c'est 5 modules de cours pour créer une page Facebook rentable. On n'est pas des associations le 1901. Dans cette formation, il va y avoir des vidéos, il va y avoir des audios et il va y avoir également des guides et des cahiers euh, en PDF. Parce que moi je suis très tactile, il euh, y a des gens qui, qui, qui ont juste besoin de lire, etc. Moi j'ai besoin d'avoir des cahiers, j'ai besoin d'écrire. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai fait un cahier d'exercice. Et donc ça c'est la formation par elle-même, euh, le logiciel, on change de logiciel là, enfin on, je change de logiciel là, euh, ce qui fait que avant la formation que j'avais n'était pas disponible sur le téléphone, maintenant le nouveau logiciel que j'ai, il y a une application, euh, une app euh, sur Google App, sur, je ne sais plus comment on appelle ça. <rire> Bref, c'est une application avec une, il y a une application qui va se mettre sur votre téléphone et vous allez pouvoir consulter toutes les formations d'où vous voulez grâce à votre téléphone. Donc tout ça, c'est la partie classique. Comme je vous le dis, je relance cette formation donc afin de, de faciliter le, votre choix, on va dire ça comme ça, j'ai décidé de vous acheter des, vous acheter, non, de vous rajouter euh, ce qu'on appelle des bonus, des plus. Donc dans cette formation, si vous le désirez, parce que cette partie-là est optionnelle, si vous voulez, il y a 10 semaines de live questions réponses. C'est-à-dire que pendant 10 semaines, on va se voir une fois par semaine et vous allez pouvoir me montrer vos posts, vos pages, vos publicités et on va pouvoir décortiquer ensemble euh, avec les autres membres. Ce que vous allez apprendre et eh bien les autres vont l'apprendre et ce que les autres vont apprendre vous allez pouvoir l'apprendre aussi. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui j'ai arrêté les coachings individuels parce que je trouve qu'il y a une meilleure dynamique en coaching de groupe, ça avance plus vite et les gens se challenge entre eux, il y a cette bienveillance et aussi cette sensation de ne plus être seul et donc 10 semaines de coaching de groupe et comme je vous dis celui-ci c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de prendre les coachings de groupe Ensuite, 30 jours d'idées de contenu, là c'est pareil, vous allez avoir une petite, un, un petit map en fait, vous allez avoir des idées de contenu qui sont bien expliquées, etc. Que vous allez pouvoir bah, copier tout simplement. Bonus 3, un tableau de suivi Facebook, c'est la loi, c'est la règle, c'est suivez vos chiffres. Moi j'ai fait un BTS ES, un BAC ES, je sais pourquoi, j'adore les chiffres. Le bonus 4, et eh bien c'est tout simplement un groupe Facebook. Euh, Quitte à parler Facebook, autant utiliser un groupe Facebook. C'est ce que je vous propose de faire, tout simplement euh, là. Et ça va permettre aussi que je vous passe des bonus s'il y a besoin, que tout le monde réponde aussi si vous avez des questions. Ça vous permet surtout de partager vos posts, chose qui est un peu moins facile dans les groupes Telegram ou dans les groupes WhatsApp. Et enfin le dernier bonus, alors ça je voulais rajouter ce matin. Euh, à la base ça devait s'arrêter là. Mais je décide de vous rajouter ce bonus, c'est quand même un super bonus, donc ça devrait plutôt vous plaire. Et eh bien il s'agit d'une formation complète sur le logiciel Canva, c'est une formation que je suis en train de tourner actuellement qui sera disponible le 1er décembre et donc euh, en prenant la formation Énergise ton Facebook, et eh bien vous aurez également la possibilité d'avoir euh, cette formation Canva, il n'y a pas de possibilité en fait, hein. il y a juste les, les coachings qui sont optionnels, tout le reste c'est compris dans le pack que vous avez décidé de prendre donc je résume vous avez donc les 5 modules de la formation elle-même, ce qui veut dire que dans un mois on passe à la publicité dans 4 semaines, à la quatrième semaine en avance euh, et ensuite vous avez donc les bonus donc les 10 semaines de, de mentorat c'est du mentorat vraiment, hein, puisque euh, je vais être capable de prendre la main sur votre ordinateur, je vais pouvoir vous dire non ça ça va pas, ça c'est trop criard, ça c'est trop simple. Euh, on est vraiment sur du mentorat, c'est pas euh, du coaching du style allez vas-y tu peux le faire etc. Non non, je vais vraiment vous guider pas à pas, prendre la main sur votre ordinateur. C'est pour ça d'ailleurs que euh, la valeur de ce bonus elle est à plus de 2000 euros parce que c'est comme si vous aviez un coaching privé. Pendant les coachings de groupe, vous avez la possibilité, euh, bah, quand on va se connecter, ça va être, je vais poser la question qui a des questions et je reste jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de questions. Donc vous allez pouvoir me poser toutes vos questions. Et des fois, il faudra être un petit peu patient. J'ai des coachings qui ont duré jusqu'à plus de 4 heures. Mais je suis là, je reste là et je réponds à vos questions. Et dès qu'il n'y a plus de questions, on s'arrête. Donc c'est vraiment du mentorat. Donc vous avez les 30 jours d'idées de contenu, vous avez le tableau de suivi, vous avez le groupe et vous avez la fameuse formation Canva. Vraiment pas pu faire des interactions et euh, j'espère que vous voyez le lien, parce que je vois deux mains levées. Alors, ce que je vais faire... Attendez, on va tester quelque chose. Est-ce que vous avez vu les liens que j'ai partagés euh, Faites-moi juste lever la main si vous... Parfait. Les imprévus d'Internet. En plus, il y a plein de bugs en ce moment, donc, euh, donc voilà. Voilà, en ce qui concerne la présentation que je voulais vous faire aujourd'hui, j'espère que la partie formation vous a plu. Je vais essayer de faire plus de formations comme ça. Euh, je vais essayer d'en faire une par mois, mais c est, c est, ça demande beaucoup de travail, je parle de formations offertes. Euh, ça demande plus de, de punch, plus d'énergie et euh, d'organisation. Mais en même temps, moi j'adore ça parce que c'est vraiment... Euh, vous vous rendez compte, je suis une vie qu'on me demande de parler de ma passion, mais c'est énorme <rire> C'est comme si je faisais des, des conférences pour aller de chaussures, enfin... Je parle de chaussures parce que vous comprendrez mieux mais sincèrement aujourd'hui on me demande tu veux faire une conférence sur des chaussures ou tu veux faire une conférence sur Facebook, ce sera Facebook qui va gagner. Tellement je suis absolument sûre que ça peut complètement et entièrement changer votre vie d'entrepreneur mais votre vie tout court parce que quand l'argent rentre il bah, n'y a plus de soucis. Et euh, on règle beaucoup de choses avec l'argent, oui je sais l'argent ne fait pas le bonheur mais une entreprise qui, courne, qui tourne et vous permet d'avoir la liberté que vous voulez d'avoir une entreprise au service de votre vie je peux vous assurer que ça change tout. Vous voyez, hier, j'ai eu un imprévu. Euh, j'ai déplacé un seul rendez-vous et j'ai rien perdu. Euh, si, il y a peut-être des gens qui ne sont pas venus, mais... Euh, je vous assure que Facebook, c'est top. Parce que quand j'étais euh, hier à la clinique avec ma fille, et eh bien, tout simplement, j'ai fait des, des lives. j'ai fait des, Je n'ai pas fait de live, j'ai fait des posts. Et la plupart des gens ont vu euh, que c'était reporté. Donc, voilà. Je vous assure que Facebook va être vraiment... Euh, comment dirais-je la baguette magique, le, le, le, la porte, l'élément qui va vous permettre de réussir votre entreprise simplement. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui euh, et je vous souhaite une excellente fin de journée. Et pour ceux qui le désirent, je vous attends pour des, euh, des rendez-vous téléphoniques. Téléphoniques, hein, ce ne sera pas des zooms là. Et, euh, et vraiment, vraiment impatiente de vous rencontrer, de vous faire avancer parce que je suis là à chaque coaching je vous écoute et on avance ensemble pour que vous ayez des résultats je peux vous assurer qu'il y aura un avant et après cette formation Facebook je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, n'oubliez pas, votre marque, c'est vous oui, dans la vraie vie, il faut que je coupe après euh... <rire> je vais me déconnecter